Alors bonjour, moi je m'appelle Virginie, j'ai participé donc au programme d'Armel Comment créer son propre changement parce que euh, j'étais face à des répétitions d'événements qui ne me convenaient pas, euh, des problèmes matériels, des problèmes relationnels qui se répétaient constamment et qui étaient pour moi très négatifs, très toxiques et je comprenais absolument pas pourquoi ça se répétait de façon comme ça régulière. Et voilà, j'ai entendu Armelle à une conférence, j'ai entendu ce qu'elle conseillait de faire, quel était aussi le contenu de son programme et j'étais très curieuse de savoir un petit peu quel, quel était le, le, le contenu de, de ce programme et donc de le vivre vraiment une fois avec elle.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 c'était suite en fait à une, une série d'accompagnement en séance individuelle avec Armel où là j'ai senti qu'en fait c'était le moment pour moi de m'inscrire à ce programme pour vraiment aussi euh, euh, bah, créer du changement chez moi et oser en fait dépasser mes peurs. J'avais un grand besoin en fait d'outils, de, de clés en fait pour pouvoir euh, concrètement dans ma vie de tous les jours savoir comment faire en fait pour éviter en fait de continuer euh, d'aller de thérapie en thérapie ou d'enseignement de, en enseignement, de lecture, etc. etc. <rire> ce que j'ai trouvé extraordinaire en fait c'est d'avoir des clés ou ce que moi j'appelle des outils euh, parce qu'elle en fait elle nous fait prendre conscience euh, qu'en fait tout est déjà là qu'on a juste à observer en fait ce qui se passe dans notre vie quotidienne pour euh, avoir les réponses en fait. Et moi, quand j'ai entendu euh, « toutes les réponses sont là », je voulais voir les réponses. <rire> Donc en fait, j'étais euh, voilà, impatiente de pouvoir le faire.